Code apparent, tout le monde peut rejoindre. Les premiers qui arrivent. Allez hop, on est reparti, chat. Je vais cacher le spawn un peu. Si ça me suit, version débile, tout ça, qu'on peut pas jouer, vous prenez un shutdown du serveur instantané. Donc je vous conseille que tout le monde respecte les règles. Cordialement. La direction. Ils ont pas oublié de mettre les armes C'est un, un DLC Oh non. Ah bon Klaxon Putain, ce que j'ai pris Bien joué mec petit chat t'es le plus mais t'es le plus mignon kane Mais euh, tentons tente ton coup lapin <t 'en> Mon économie pue la merde. Zéro plaque en rab. Pas de munitions. J'ai l'impression qu'il y a rien les gars. Je me... Je me gourre ou... C'est vrai Bizarre ça quand même Très bien joué ça, très très bien joué A sa place je partirai par la droite Bien joué mec, il a réussi à repousser mon attaque c'est dommage, t'avais vraiment bien joué. Je mets Fiat, chat, je mets, je mets Fiat. Ah, pas de chance. Il un mec qui a été indiqué ici, les gars. Je suis tombé dessus comme la merde sur le monde. Et non, Alexis Warzone, c'est toi qui me traquais tout à l'heure. Tu te régales, hein Ah, c'est cool. Hein. En vrai, c'est sympa. Monte hein. la tête Culotté Azronico Parce que t'es Comment ça se voit frérot Alors... Oh. avances. Nouvelle zone de sécurité établie. Faut que ça repop de mon côté. Non. Non. Non. Non. Non. Putain, je, te... je vous mets des smokes. Bien joué celui qui a gagné contre moi. Il a gagné. Putain, la, la zone... C'est qui qui a gagné? Ultra, Capola de trompette, t'es celui qui m'a tué au. Euh, au début, non? Bien joué, mec! Déjà! Vous l'avez vu, je l'ai vu. Cible mise à prix identitaire, vous pouvez engager l'ennemi. magnifique magnifique move Wouah, il m'a fait, il fait un, un flick shot sur la gauche en étant allongé très très très bien joué à lui tu t'es suicide Fousi merci Là, ce qui est embêtant, les gars. Oh, c'est bien joué gros, c'est bien joué. La double flash, en, la double flash en s'échappant. Très, très bien joué, très, très bien joué. On va le, on va le regarder, les gars, quoi? Il a 5 kills, il a 5 kills, kills lui aussi, OK. Ah Là, il, rush, là, il me régale, là, ça, j'aime voir ça, les gars, ça, ça me, ça me régale. J'espère pas qu'il va mourir finalement. Allez, allez, allez, régale moi, tu l'as vu, tu l'as vu. Nice. Là il peut limite le push double flash hein. Il répond le mec en face La flash touche pas Il se fait backstab ce mec Il est en train de se faire backstab Il devrait en profiter et mettre le pressing maintenant Genre renvoyer une flash mettre... Voilà bien joué ça bien joué. Là il faut qu'il prenne la ligne à droite Parce que le mec a peut-être sauté Bien joué. Ok là il faut y aller, là c'est maintenant. Ok, il a, il a counter ça. Bon bah... Là t'as plus qu'à reculer en vrai. Il vient, de, il vient de cramer... Ça se recharge déjà son truc C'est dingue. C'est dingue à quelle vitesse ça se... Ah oh, c'est dommage. C'est dommage poulet, c'est dommage. Il y a un mec légèrement décalé à la maison de gauche. Si le mec décide de le bloquer, ça peut être la merde. Là par exemple, il fait, euh, il fait une erreur qui est un peu typique en Battle Royale. Il attend, il attend vraiment que la zone lui arrive au cul pour, avance, pour avancer. Il devrait avancer un peu plus vite. Parce que tout le monde regarde la zone avancée. Bien joué. Oh le t Oh le t qui lui met gros. Oh, oh Il a pas rigolé sur ce t Là par exemple il avait juste à s'avancer sur la passerelle qui était au premier étage pour être complètement safe pour cette zone et la prochaine. Au lieu de ça, il fait une rota aquatique. Oh le pauvre gars qui lui a sauté dessus. Oh c'est pas de chat gros. En gros, sur tous les livres d'histoire, genre vraiment. Et regardez, regardez la passerelle, les gars, dont je vous ai parlé. Il y a le petit angle au bout qui est en zone, c'est-à-dire qu'il aurait fait cette rotation, comme je vous, je vous ai dit à y a 10 secondes, il aurait été en zone pour cette zone Si je peux te donner un conseil, euh, Youvelin, fais tes rotations plus tôt. Là, tu l'as fait bien plus tôt que d'habitude et c'est pas mal, tu vois. Regarde, regarde, regarde comment t'as le timing, t'es le roi du pétrole. Encore plus tôt, ce sera encore mieux. Là, par exemple, tu pourrais mettre ta frappe un peu reculée, histoire que le mec ait peur et tu prends la hauteur. Ok nice nice nice Nice bien joué Bien joué bien joué bien joué T'as pas besoin t'as pas besoin Allez allez tu sais que c'est en route. tu sais que ça Magnifique magnifique T'as une frappe t'as une frappe t'as une frappe Bien bien joué Allez re-shield Il est bien il est bien il est bien Le gars est trop fort en fait hein. Voilà, euh, là, les gars, il est dans euh, il est dans sa game, le mec. Hein. Là, il est à 200, gros. Là, tu sens qu'il s'est excité qu'il est à 200. Regarde, il a envie de kill, il a envie de kill. Là, il est en mode, venez, je vous kill tous, t es t es tous gros. C'est comme ça qu'il est dans sa tête. Là, il met la frappe. Là, il met la frappe assez yep. Rota zone avec le masque. Il tue tout le monde, il a gagné. Là, c'était le winning move qu'il a là. Magnifique, magnifique. Trop tard. Il est, tu vois, il a un peu de retard, les gars. Il a, il a un peu de retard, Mets ta frappe Là, il faut qu'il mette sa putain de frappe, gros. Voilà. Là, il prend le bac derrière lui. Il Hop. Il, sait, il faut qu'il s'est de glitch derrière le bar. Le mec va rentrer par derrière. C'est spotted. Ok. viens vient d'intercepter un bouclier. Tranquille, tranquille. T'as le temps, t'as le temps. Prends pas ta propre frappe. Oh non. Oh là, c'est quoi cette rotation Il est taré, gros. Il fait tout le bord de la map, gros. Ok il a l'info comme quoi il y en a un au dessus Mais où est l'autre s'il y en a un au-dessus oh Ok le mec vient de se... Ok quelqu'un est Flair autant en zone 1v1 pour Youv, 1 V1 pour Youv, Youv qui envoie la flash, une flash qui touche, deuxième flash, il passe à côté du mec, Les qu il qui prend pas. La décale, magnifique. Pouh il a un shoot, le, le Zoulou, il est solide. Vous avez vu sa technique pour, pour faire des, des rushs quand le mec a une position supérieure Les flashs C'est euh, J'ai l'impression qu'il a, a masterisé les flashs comme moi les paralysantes. Très très bien joué